Hey, salut les boys, je suis content de vous voir. Le facteur est passé. J'ai reçu 5 colis. Donc je suis vraiment, vraiment impatient d'ouvrir ça avec vous. Donc on ouvre ça un instant. On commence par ça ici. L'enveloppe. Post Canada. Ça a l'air bien protégé à l'intérieur. Aucune idée c'est quoi? Aucune dé. Bon. J'ai pas. Ah oh oui, j'ai pas assez bien. Tabarouette. Ouais. Tabarouette. Ouais. C'est-tu bien fait, ça, les boys? Un petit cadeau, hein? Un cadeau de Noël. <rire> Hey, c'est-tu beau ça, les boys? Tabarnouche, hein? On est-tu chanceux, hein? Alright, alright, sûrement. On va ouvrir ça comme ça. Hey, c'est-tu cute, hein? Ah, oh, il y a un nœud. Alright, alright, alright. Et voilà, les boys. Merci. Merci d'avance. bonhomme sourire, parfait, ça c'est quoi? Oh, des beaux petits collants, je vais pouvoir coller ça là, sur le bord de mon ordinateur sûrement là. All right. merci pour les collants. C'est où j'avais parlé de ça? J'avais parlé dans le, la vidéo, le houseplant, euh, le houseplant hybride, j'avais dit pour 44 et 20, il n'y a même pas de collants. Merci, merci pour les collants. Je sais pas si tu as vu la vidéo Houseplant hybride, euh, vidéo là, euh, extrêmement populaire. Petit bonhomme sourire. Petit bonhomme sourire ici, happy face. Alright, on ouvre ça. J'ai hâte de voir ça. Ça sent, ça sent. Hawaii break. Tap, ouais, il y a des informations là-dessus. Ok, ça, ça a été scellé maintenant. Je pense que c'est pas du Hawaii Break. Je pense que c'est autre chose qu'à l'intérieur. Parce que là, j'ai lu le début du papier. C'est écrit Gorilla Glue. Le Gorilla Blue, les gars, là, à 125$ aux Indiens, ça vaut rien, man. Ça vaut rien, man. Deux cabanes ont le Gorilla Blue à 125$. Même pas. Une à 125. Puis l'autre, c'est plein prix, man. Ça vaut rien. Là, là. On va lire le papier. Oh, my God. C'est un abonné euh, de Weedman qui est qui souvent là, dans, dans les commentaires. Oh my god. Effet relaxe. Okay. Glue numéro 4, le gros, c'est quelque chose là. Voilà, je te souhaite un joyeux temps des fêtes à toi et à tes enfants. Et bonne année. Fume pas ça avant d'aller travailler. Alright, alright. C'est relaxant. Euh, ça l'endort. Ça l'aide à l'insomnie. Euh, le mal et euh, la, la dépression goût poivri citronné herbal mais ça là c'est vraiment hein, on le sait très bien euh, THC beaucoup CBD peu de PNGGN P2000 PNGG2000 vous savez PNGG2000 PNGGNP2000 souvent souvent dans dans les commentaires. On approche! On approche les boys! On approche! Il y a un beau VEDA avec! My God! Tout scellé, scellé! Scellé dans un a break. Et hey, le beau VEDA, il est fini même! On sent toutes tes granules! Euh, prenez de l'eau distillée! Tu mets ça dans, dans l'eau distillée, puis c'est encore bon. Je pensais que ce serait peut-être bon à vie, mais... Euh, je pense pas, là. Ou je prends l'eau du robinet, là. Ça donne du chlore, là, tu sais. Ouais, c'est bon. Ça a l'air pas ça a l'air du bon loup. On va fumer ça. Merci à PNGGNP2000 hein? PNGGNP2000 Un abonné de Winman. Hey deux grosses cocottes mon chum Alright On va checker ça, on va checker ça hey, Oh je m'attendais pas à ça là J euh... Je vais fumer ça avec vous autres Et puis on va ouvrir les autres cadeaux après Ça va être une super big vidéo du beau tricôme là-dessus, beau tricôme, danse, l'humidité est parfaite euh, grâce au Boveda, pas résineux du tout, du tout, du tout, euh... non, ça colle pas trop ses doigts, petite affaire, petite affaire, il me fait penser moins au Gorilla que j'ai essayé l'autre fois, OK, il y a moins le goût gazi que, que, que j'ai connu dans l'autre Gorilla Glue. Ça fait penser à une autre variété qu a, que j'ai essayé, euh, pas de la SQDC, d'un abonné. Je sais pas, je devrais mettre cette vidéo-là dans la dégustation. Non, je vais mettre ça dans dégustation, les boys, dégustation Gorilla Glue, un peu, ça ça colle, ça colle, alright, euh, je ne m'attendais pas, j'ai l'ouvert, on va émietter ça, parfait, parce que le Gorilla que j'avais essayé, euh, que j'avais vraiment aimé, là, de l'abonné Yannick, il euh, y avait le goût de gazi, là. Je trouve quasiment... Euh, quasiment fruité. On va le fumer. Euh, J'ai l'impression quasiment qu'il goûte le genre, là, euh, mangue, ananas, pineapple express. On se calme. On se calme, on se calme, on se calme. Ok, on va baisser la caméra un peu sans faire tomber le plateau. Alright, les boys, tout est sous contrôle, tout est sous contrôle. Je pas supposé de fumer ça dans la vidéo, moi-là. Là, Je vraiment pas supposé de faire ça. Je supposé d'ouvrir tous les cadeaux. Alright. Gorilla Glue numéro 4, là, vraiment une variété extrêmement populaire euh, à travers le monde. Euh, je m'en vais sur les flics pour aller chercher l'information. Bon, fallait bien que je me trompe. Alright. C'est Gorilla Glue numéro 4. Bon, là j'ai la misère avec les R et les L. Là, ici je ne l'ai pas. Ça doit être deux R d'abord. Deux R Pas deux R, man. Eh, ça va mal. Ça va mal. J'ai la misère à trouver le gorilleux de loup sur les flics. Ça va-tu bien Alright les boys on va ouvrir les cadeaux aussi hein, je pense parfait merci à PNG non PNGG NP2000 pour ce cannabis Gorilla Glue numéro 4 ça sentait pas dans l'enveloppe, par dessus l'enveloppe, quand j'ouvre l'enveloppe petite affaire, petite affaire, même malgré ça, l'autre scellage. All right, je cherche mon briquet, hein, mon lighter, tabarouette, je suis perdu ici mon chambre, il y a trop de stop All right, merci beaucoup. Pour tous ces petits cadeaux-là les boys, euh, merci vraiment. Il n'y a pas le goût gazi que, euh, que j'ai connu. quasiment fruité man <coughs> tropique c'est tropique ananas là mangue par d'un pour express même euh... C'est plus du Panapro Express. Je vous aime les boys. Je vous aime. Non, ça goûte pas le Panapro Express. Là. Ça goûte pas le Gorilla que j'ai connu du tout. Il euh, n'y a pas le goût gazé du Gorilla euh, La cocotte est belle pareil. Ben givrée, man. Euh, belle cocotte, man. Faut que je te trouve. Je vais t'expliquer le goût, man. Je vais t'expliquer le goût. Euh, C'est un goût que je connais, man. C'est un goût que je connais. On s'éloigne du pour Express. On s'éloigne du Gorilla Glue ici. Ça sent bien, bro. J'hésite entre deux, trois affaires. Tu vas être en choc. J'ai peur que tu sois en choc. Pardon, pardon, pardon. Euh... Je pense pas que c'est du Gorilla Glue, man. Mais il est très bon. Il, il, il, est, il est efficace. Mais... Euh... Et qualité, tu sais. Y a un peu de ocimène là-dedans comme terpène? Cariophilène, ocimène, haussimène, haussimène. Ça ressemble quasiment au Tsunami. Le Tsunami, un produit d'exo. <coughs> Mais c'est loin du... Euh, c'est loin de ce que... du Gorilla Glue que j'ai connu. Ça ressemble pas du tout, du tout, du tout, du tout. Il y a du cariophyllène là-dedans. Cariofilène là, man. Peut-être un petit goût de, de. Je sais pas, man. Fruité ananas. Tsunami là-dedans. Je à mon chum c'est un bon cannabis, c'est un bon cannabis pour la qualité c'est pas dans mes arômes préférés je sais pas si t'as pris ça sur internet ou si t'as pris ça dans la rue je sais pas ce que t'as pris ça euh... Ah, je pense pas que c'est du ce Gorilla Glue man. Euh... je vais en avoir d'autres du Gorilla Glue c'est vraiment drôle que j'ai ouvert le paquet ici là parce que euh, je vais recevoir un autre cadeau de Gorilla Glue puis euh, c'est un ami proche et puis ça va être euh, supposément euh, du ultime Gorilla Glue je sais pas s'il y a plusieurs Gorilla Glue numéro 4, hein, on connaît les euh, là il me manque le mot là. les phénotypes plusieurs phénotypes on ah, c'est comme le Girl Scout Cookie, il y a 3-4 gros gros phénotypes, hein, je pense. En tout cas, peu importe. Je pense que c'est Oussimène qui est qu là-dedans. Cariophyllène. Pepper, Pepper, c'est cariophyllène. Citrus, moi je trouve que c'est plus ananas, peut-être. Puis herbal.. Euh c'est quoi j'ai dit là Ou cimène. Ou simen, c'est tu sais pas, herbal je pense. En tout cas. Je te laisse-tu là-dessus ou j'ouvre un autre cadeau On roule ces cadeaux, on roule un autre cadeau. Ok. On va ouvrir cette enveloppe-là. Mais... Euh, je ne pourrais pas fumer. Donc l'enveloppe brune. As-tu reçu as l'enveloppe brune? As-tu reçu as l'enveloppe brune? L'enveloppe brune. L'enveloppe brune. Merci, euh, à L'enveloppe brune. Alright. Pink Couch. Un hybride dominant. Indica. Ça vient de Tom. Merci à Tom. Donc j'imagine que ça vient pas... Ça serait pas de San Rafael. Euh, on l'essaie-tu. On l'essaie-tu, ça vient de quoi euh, PNGGNG 2000. Non, on ne pas tout de suite, le ping couche. On va laisser dans une autre vidéo. Une autre vidéo de Tom. On va réallumer le PNGGNB 2000. Alright, on va continuer. Merci vraiment Tom. Merci à PNGGNP. 2000 l'enveloppe jaune après l'enveloppe brune l'enveloppe jaune et on avait commencé avec l'enveloppe blanche alright faut faire attention pas déchirer à l'intérieur si elle va de quoi ben on l'a déchiré alright alright les ah, joints pré-roulés les boys j'aime pas ça les joints pré-roulés les boys ça c'est quoi ah, c'est écrit feuille. Deux joints préroulés avec du cannabis. Marc, si le cannabis est sec, tu peux le réhumidifier avant de le creuser. Marc, je l'ai rencontré. Je l'ai rencontré en personne, c'est un ami. Euh, il m'a tu m'as pas écrit. Allez. Ah, allez, c'est écrit en arrière, les variétés. Excellent, excellent. Euh... Tu peux les réhumidifier avant de les consommer. Si les proroulés sont cassés, tu peux rouler le cannabis dans un autre joint, toi-même. Bonne année. Merci au plaisir, Marc. Donc, euh, au début, euh, on m'a écrit euh, le Blue Velvet de Edison. On m'a recommandé vraiment le Blue Velvet. Euh, le monde sur in euh, Instagram l'a vraiment recommandé. Ensuite, euh, ok, c'est écrit numéro 5. 1, 2, 3. Ah, c'est deux. Je suis sans dessin. Numéro 2, Eldorado, un jouet pré-roulé de Edison, 20%. Et puis le numéro 3, j'imagine. Excellent. Dead Boba, Re-Up, un pré-roulé. 12%, léger celui-là. Euh, ils ont été un petit peu écrasés, Marc. Euh, le Re-Up a été écrasé, puis l'autre est intact. Donc le re là, il a mangé un coup même. Il a mangé un coup, puis l'autre est intact. Donc euh, des jeux préroulés, on va faire ça très bientôt. Merci à Marc. Merci à Marc, on va mettre ça de côté. Et puis on va faire euh, les deux autres cadeaux du mois de janvier. My god! Et je vous rappelle là qu'on on fume un joint de PNGGNP2000. Un abonné de Winman qui m'a envoyé du Gorilla Glue numéro 4. All right. On va le faire à la fin lui. On va faire ça à la boîte. On va faire la boîte. Après l'enveloppe blanche. L'enveloppe brune. L'enveloppe jaune. La boîte. Alright. Fancy boy. Hey, on a eu des collants, gros. On a eu des collants, man. C'est... Faut que je colle un collant, man. Super travel, travel, travel, travel. Super travail. C'est en français? Euh... C'est en français, man. Mais voyons un bravo! Super travail! Bien fait! Bah ouais! C'est. continue c'est des compliments pour moi ça. Ok, on va coller. Super travail. Ça, vous, autres, vous le verrez pas. Moi, je vais le voir pareil. que t'es collant, il colle pas, hein. Ça colle pas, ça. C'est-tu hein? le panda? Non, si, je peux les décoller. Bon, je vais tout scraper la vidéo à cause du collant. Alright, je l'ai, je l'ai. Tes collants sont magnifiques. Excuse-moi, mon chum. Excuse-moi, je t'adore. Je t'adore, je t'adore. Alright, on va mettre ça juste ici. Super travail. Check ça, man. Super travail. Alright, c'est sérieux. C'est du sérieux. Hey, les collants, ça, ça vient de... Oh, attention là. Ça vient de PNG. G. NP2000. Vraiment, euh, je... je pense que je vais coller un autre collant. Le continue. Vraiment, euh, je vais mettre ça en dessous aussi. Sur mon ordinateur. Je, je... je suis un fanatique de collants. Bravo pas, je vais tout vous montrer ça après les boys, à moins que je puisse vous le montrer en même temps, comme ça, il serait moins compliqué, comme ça, bravo, vraiment, euh... et puis, euh... bon travaillant, oui les bons travaillants, il va en rester juste un autre après les boys, après ça, on va continuer avec les paquets à ouvrir. Bon, travaillant. C'est-tu beau? Ça petite la couleur. Et puis l'autre, c'est bien fait. Hey, c'est tout, tout, tout. C'est-tu pas magique? Tu savais-tu que j'allais les coller? Que j'allais les utiliser? Hey, un gros merci à PNG GNP 2000 pour ces collants-là. Et le. Gorilla Glue, numéro 4. Alright. On installe ça. Ok les boys, non c'est pas une vidéo live, c'est pas une vidéo live, on n'est pas en live. Ok, on continue, la boîte, on revient à la boîte les boys. La boîte, hey, c'est comme une petite boîte de pizza, comme une bambino. Aussi dur que babineau, ça ouvre une babino, d'habitude. Ça, c'est parce que c'est pas une bambino qu'il y a dedans, comprends-tu? Alright! Ta Ouais. L'enveloppe! Oh! C'est quoi ça? C'est quoi ça? Ça me demande c'est quoi? Un peu sur stress Ben stressant en ce moment les boys My god My god qu'est-ce ça so, man Shit Fuck plein de weed man Ah oh, c'est qui qui m'a envoyé ça Oh my god my god T'es fou rap man le Sour Diesel, 3A. Hey, c'est des grosses cocottes, bro, que tu m'as envoyé, là. Argent Orange, 2A. My God, hey, tu vas la cocotte que tu m'as envoyé, mon gars? T'es-tu fou, toi? Soul Shrine, 4A. Mais hum, oui ben, non, non. ça n'a pas de sens, les boys. Oh, ça, c'est le oui, il est vert, vert, vert, là. Ben, ben vert. Ben. Shorel. Non, je ne sais pas c'est quoi le reste du mot, toi tu le connais. Charel Lime. Tabarouette, man! Merci beaucoup. Je me rappelle plus de. C'est quoi son nom? Il me le dit, je pense, sur internet. Shaurelin. Scatra exotique. Tabarouette. Hey, il m'a envoyé. Euh 1, 2, 3, 4, 5 échantillons merci vraiment beaucoup Donc, non, ça, lui non plus je ne le vois pas, je vais ouvrir euh, le sachet du strawberry cut ça je vais le respirer tout de suite j'en ai déjà senti un de ça puis euh Soit ça sent pareil. Non, il sent mieux. Oh, il sent plus la fraise, mon. Oh, oh. Deux A seulement. Puis il sent la fraise. Alright, alright, man, hey, merci beaucoup, ton nom, je m'en souviens pas, de toute façon on va pouvoir se reparler sur Instagram, euh, là j'ai juste ouvert les paquets, euh, je fais pas de vidéo présentement, là, la, la sûreté euh, sur, euh, sur tes cadeaux, merci mon chum, c'est vraiment bien apprécié, là, des cadeaux comme ça, vous savez très bien, ça me fait faire des vidéos, ça nous permet de connaître différents cannabis, de différentes provenances. donc euh, on continue Dernier cadeau, j'ai senti à l'intérieur que c'était un contenant de la SQDC d'après moi, donc euh, on ouvre ça, merci, je sais pas c'est quoi, je sais pas c'est quoi, donc euh, à celui qui m'a envoyé ça, est-ce qu'il m'a envoyé une photo, pas de photo, oh oh oh oh oh, le Blue Velvet Man, j'ai encore un Blue Velvet ici, ah, ça, c'est mon ami de... Sans bon. Euh ah, je ne me souviens plus qui m'a envoyé ça, le Blue Velvet, euh, en contenant comme ça. Euh, merci à toi. Y a-t-il un papier? Non. Il n'y a pas de message. Donc, euh, rappelle-moi c'est qui, là, qui m'a envoyé euh, un échantillon comme ça. Merci beaucoup. Euh, J'ai reçu du Blue Velvet. J'ai reçu des joints pré-roulés de Marc. Euh, Marc, c'est mon ami. Euh... Ami abonnés, on s'est rencontrés, on a passé du temps ensemble, merci à toi Marc. Euh, J'ai reçu là, euh, des échantillons là, euh, de 2A, 3A, 4A. Je me souviens plus de ton nom, je ne m'en souviens plus, mais comme je te dis, on va pouvoir faire des vidéos et savoir euh, toutes tes les informations. J'ai reçu un pink couche euh, d'un abonné, là, euh, Tom je crois. Tom. Merci à Tom, merci à tout le monde, on va se revoir très bientôt, donnez-moi un pouce. Va t'abonner sur mon Instagram qui s'appelle We Need Command. Et s'il te plaît, sois un autre Patreon. Euh, Abonne-toi à mon Patreon. Je mets des vidéos d'avance. Et puis, euh, éventuellement, je vais essayer là, de trouver des, des petites affaires originales pour avoir peut-être avoir des exclusivités sur le Patreon. Merci boys. On se revoit très bientôt. Ciao.